La Wikimap projet est une carte collaborative en ligne. Elle recense les principaux projets urbains en Ile-de-France. Projets de logement, d'activités, d'équipements de niveau métropolitain, de grands espaces verts. Projets à l'étude ou déjà engagés. L'IAU travaille depuis plusieurs années à la constitution de cette base de données, qui répertorie à ce jour 1600 secteurs de projets. Dans un objectif de fiabilité et de partage, elle est désormais à la disposition du grand public et de tous les acteurs franciliens de l'aménagement. La Wikimap est aussi et surtout un outil collaboratif. En accès libre depuis le site internet de l'IAU, la Wikimap est consultable depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. La navigation sur la carte est simple et répond aux standards actuels. Le fond de plan s'adapte au niveau de zoom, le plus précis étant le découpage cadastral. Peut également afficher la photo aérienne sur l'ensemble du territoire francilien. Les projets cartographiés sont rapidement identifiables grâce à des couleurs qui correspondent à leur vocation dominante, habitat, activité, projet mixte et à leur état d'avancement. Chaque projet est renseigné par une fiche d'information, description générale du projet, données programmatiques et commentaires. En mode consultation, vous pouvez donc naviguer sur la carte, accéder aux données et les télécharger en open data. La Wikimap est une carte innovante. Ses données sont modifiables et réutilisables. Le mode collaboratif est ouvert uniquement aux acteurs de l'aménagement francilien. Pour devenir contributeur, une simple inscription en ligne est nécessaire. Plusieurs possibilités s'offrent alors à vous. Ajouter un projet manquant en dessinant son périmètre sur la carte, modifier un périmètre existant modifier les informations associées à un projet ou supprimer un projet si celui-ci est achevé ou abandonné. Les contributions font l'objet d'une modération par l'IAU afin de les fiabiliser et de les harmoniser. Elles sont ensuite intégrées à la base de données, visibles en ligne et redistribuées en open data. Avec la Wikimap, un travail partenarial est engagé avec l'ensemble des acteurs franciliens de l'aménagement en mettant à leur disposition un outil simple et puissant. Découvrez les principaux projets d'aménagement en île de France, vérifiez l'exactitude des informations concernant votre territoire ou vos interventions, et contribuez à une information juste et à jour pour le bénéfice de tous.